Bonjour à toi chers spectateurs, euh, voici une des dernières vidéos de l'année 2021 où l'on va parler d'un film de genre quand même bien barré euh, dont on avait entendu parler par le biais de l'absurde séance et qui nous intriguait beaucoup qui s'appelle Lem, réalisé par Valdimar Johansson et qui a un pitch quand même assez barré c'est celui de Maria et Ingvar qui sont un couple de fermiers qui s'occupent de brebis et de boucs et en fait... Un une jour, brebis va une brebis va accoucher. Point. Trois petits points. Trois, Trois petits points. points. Trois petits points, voilà. On va se limiter à ça. On en parlera peut-être dans une partie spoiler de ce qui sort, mais honnêtement, on va vous garder le suspense pour le moment. Et pour en parler avec moi, bah, bon, grand aficionados du cinéma de genre... J'adore les films à 24 ouais. Oui <rire> Hugo, il ne vient que pour les films de genre où il y a vraiment de la symbolique et de l'intérêt, parce que je ne te ferai jamais venir, par exemple, pour un Resident Evil. Or, de question. Ah non, c'est que même si tu me demandais, je dirais non. Voilà, parce que j'ai le droit de refuser des ça. fois. Bah oui, heureusement, mm -hmm, encore heureux. Mm -hmm. parce que tu m'as déjà refusé des vidéos en plus de mémoire. Mm -hmm. Ou tu m'as dit, ah oh non, pas celui-là. Mais bref, c'est possible. Tu es là. Euh, je vois pas forcément d'énormes contextes à placer sur ce film. Ce qui était intéressant, c'était qu'on voyait Noumirapas revenir sur un film dans sa langue d'origine. Au-delà de ça, il y avait donc ce pitch assez attrayant et assez barré. Il y a eu une campagne de com' extrêmement sobre qui a été faite de la part de The Jokers et des bookmakers, dans le sens où ils ont eu envie de mettre en avant le film, et ils l'ont mis en avant assez tôt, dès le moment où ils ont acquis les droits tu officiels de Tu veux un bien Vas-y. Bah, Des derniers films à 24, c'est le seul qui, soit, qui a eu une sortie ciné en France. Oui, c'est vrai. The Green Knight et Saint-Maud. <rire> voilà. Saint-Maud. <rire> Bonne Saint journée. journée. Et The Green Knight, je sais jamais quand est-ce qu'on le verra. Hein. Alors j'ai une réponse, c'est jamais. Si. Enfin, au cinéma, en tout cas. Au cinéma, jamais. Mais euh... bah, il va y avoir une sortie de Canal Plus comme ça, mode Et franchement, au moins une sortie physique. S'il n'y a pas une sortie physique, je te jure, je pète ça, une durée. Ça va aller, mon pote. Mais en tout cas, Lemb, ce n'est vraiment comme une production assez atypique de la part de la 24, vraiment dans une optique 2021 très ouverte, parce qu'entre Minari... Entre The Green Knight, entre saint Maude, on est vraiment sur une optique de traverser un petit peu les frontières et d'offrir un cinéma de genre qui vient un petit peu de partout dans le monde. Oui. Parce que si A24 a souvent été une boîte basée dans le cinéma de genre américain, mm -mm. là c'est clairement une ouverture internationale qu'ils ont envie de faire au travers de l'année 2021. Donc ce film avait l'air de pleinement s'inscrire dans cette vague-là. n'est comme très intéressant. Et du coup Hugo, qu'as-tu pensé de Lemb Mais... C'est la meilleure réponse que je pouvais donner, je pense pas douter. douter. Euh, non, c'est très très particulier, parce que justement, c'est du cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mine de rien, hein, le cinéma islandais, ça ne court pas forcément les rues ni les affiches de cinéma. Moi, je crois que j'ai vu... J'ai euh... dû chroniquer que deux ou trois films islandais ouais, voilà, sur la chaîne depuis un... le début. Hein, donc, euh... Voilà, c'est pas un truc très fréquent et ça se ressent au niveau de la mise en scène, au niveau de... Mais on, en revient, on y reviendra. C'est un film qui est intéressant, mais... C'est... C'est... J'arrive pas à... Vraiment, tout le long du film, j'étais là. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Et je me rends compte que le film est bon, hein. Que les acteurs sont bons, que tout, enfin, tout est bien. Mais ça n'empêche que là où certains films vont avoir des défauts, tu vas dire « Ouais, bon j'aime pas parce que les acteurs ou parce que l'écriture ou parce que... » Là, tout est bon, mais je sais pas si t'apprécies ou pas, parce que c'est tellement particulier. Et le sujet est traité de façon tellement particulière... Et le sujet est tellement particulier... Tout est tellement je... particulier <rire> <rire> euh, voilà. Je... C'était très drôle de le voir avec toi. Voilà, j'ai je... que ça qu'à te dire. Tu, mais, tu euh... parles de... Oh, ce regard. Oh, il m'a fait un regard, mais vraiment en mal... mode... <rire> oui, Valentin, c'est exactement ce que tu penses qui va arriver, qui va arriver. <rire> euh, mais après réflexion je pense que je peux dire que j'aime bien ce film. Euh, alors, ça aurait fait un super court métrage. Je tiens déjà à placer ça. Je pense que sur un format court de 20 ça minutes, aurait ça aurait été extraordinaire. Le film est un projet complètement barré et atypique. C'est une œuvre qui explore de manière très intéressante un couple et un enfant. Je dis ça sans spoil. C'est juste une exploration très étrange du couple et d'un enfant. Mais... Au-delà de ça, c'est un film qui aborde des thématiques qui sont très intéressantes, qu'il fait avec beaucoup de style. Le film a un cachet absolument dingue. Vraiment, visuellement, c'est une œuvre explosive. Et puis le décor, il joue pour beaucoup. Le il décor, décor il... il joue pour beaucoup. Ah oui, mais juste ce décor. En fait, on oui. ne bouge pas, on est dans une espèce de, de ferme cernes. calée au milieu d'une cuve de montagne. Mmh. Bah, c'est vraiment, vraiment impressionnant, mais tu as vraiment un espèce de cercle de montagne qui entoure cette cette ferme et pas un arbre pas un arbre, pas un, un p... petit cours d'eau ouais c'est ça, et encore une petite pissotière quoi, c'est oui. tout ah, oui, oui. pas un cours d'eau, c'est une pissotière et voilà, c'est tout mais c'est impressionnant du coup parce qu'on se laisse complètement embarquer dans le délire et même si on a beaucoup de choses à redire par rapport à ce que le film raconte, parce que le film est très vague, trop vague certainement et eh ben on se laisse quand même happer là-dedans et on se dit ok, c'est ah, mais je... ah, il ah, y a un moment où j'étais dans leur prairie hein Froid, mais... Moi j'étais complètement dedans, il y a des moments où j'étais en train de me dire « Ok, d'accord, il euh, n'y a aucun moment où je me suis posé la question de « je suis en train de regarder un film », Je suis en train de me dire « je suis dans une prairie en Islande, et puis je vois des <rire> gens vivre et... ». Et, mais du coup, le film a vraiment une, une atmosphère qui, qui, qui est dingue, et, et ouais, ça fait pour beaucoup la réussite de cette œuvre qui, certes, est très barrée, et je pense va beaucoup diviser. Mais tu vois, tu dis très barré, mais d'un autre côté, j'ai quand même vu des similitudes, je... J'adore faire des parallèles avec d'autres films. C'est ma passion dans la vie, tu vois. Moi, je... Mais je te l'ai dit, tu étais plutôt d'accord avec moi, c'est qu'il y a certains moments où ça me faisait penser à The Witch. Mmh, complètement. Dans le sens qui où est, le... Qui est aussi barré, tu me diras. Et qui a aussi le même type de décor. On est calé oui. au milieu d'une clairière, entouré, bon là, par des arbres. Là, arbres mais euh, il euh... y a vraiment cette unité de décor. Mais il y, y a ce côté barré, même si c'est... Enfin, je pas jusque-là, mais ce côté particulier qu'a le cinéma The Witch. Et qu'on retrouve dans, dans l'Emb. Ouais, complètement, complètement. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Mm -hmm. euh, alors, je ne sais pas si c'est son prénom ou pseudo, donc je vais me contenter de le dire comme je le sens. Le film est donc écrit par Sion. Sion. Voilà, et Valdimir Johansson. Bien euh... sûr. Alors, euh, dans une partie sans spoil, ça va être très compliqué d'aborder le film. On va essayer. Mais ça va être très compliqué. En gros, en termes d'écriture, c'est vraiment une immersion au sein d'un couple qui doit apprendre à vivre avec cet élément en particulier. Mmh. Et surtout, qui doit faire comprendre à leur entourage, notamment mmh. à un frère, au frère de, de Ingvar qui va débarquer, Peter, que c'est normal et qu'il faut vivre avec. Et à partir de là, le film est une espèce de long cheminement qui consiste à... Créer une ambiance perchée, développer des thématiques plus ou moins profondes autour du couple et de leur passé et surtout faire en sorte que cet élément bizarre sonne comme naturel. Donc l'écriture a vraiment un travail très lent et très long qui peut vraiment mettre dans une espèce de, de, de malaise constant. Naturel et menaçant. Naturel et menaçant, c'est vrai, parce qu'on oui. sent qu'il y a un poids derrière. On oui. sent que malgré la présence tout de même assez joviale et presque joyeuse de cet élément, il y a quand même un poids et c'est comme si en fait on était, dans... dès le début. Mais comme si on était dans une fable où finalement on nous raconte oui. une introduction et où on sait qu'à la fin il y aura une morale. Et donc mmh. cette morale, elle aura une incidence sur tout ce qui s'est passé et donc ici, vu qu'on est dans du cinéma de genre, elle aura une incidence fatale par rapport mmh. à tout ce qui se déroule dans le récit. Donc là-dessus le film a vraiment une, une forme intéressante. C'est complètement perché et par moments on élimine dans une espèce de mélange des genres c'est à dire qu'il y a des moments où moi j'étais en train d'être fasciné il y a d'autres moments où je pouvais pas m'empêcher de rire je suis désolé mais le premier repas familial avec Peter j'ai rigolé je oui. pense que c'est souhaité mais vraiment tu ris et tu te dis que la situation est tellement barrée que tu ne peux pas réagir autrement donc le film Joue beaucoup également avec des tonalités très différentes. Dans le sens où on n'est pas uniquement devant un film... Où bah, il un, espèce être... de, un espèce de décalage, quoi. Ah bah c'est... Mm. <rire> c'est déca... un petit décalage, dites-donc. Hein. Mais non, non, c'est... C'est ouais, presque fascinant, en un sens. Mais comme tu disais, il y a une certaine longueur. Et il aurait pu être sur un format un peu plus court. Ouais, bah, je pense que, honnêtement, 1h45, 1h20, non. ça aurait suffi. Mm. 25 minutes en moins, ou peut-être... Mais en même temps, je suis en train de oui. me dire que... Oui et non. Non mais... Ouais, bah. <rire> parce qu'on spoil, parce qu'en fait on n'arrête pas de se redire. Tu veux que je et... fasse un petit générique, euh, genre euh, à partir de ce moment-là, faut arrêter. Bah, tu sais, moi d'habitude je dis seulement regardez le timecode que je vais vous indiquer là en bas et puis vous allez à ce timecode là. je ah oui, veux même pas une petite musique. Vas-y si tu veux ouais. faire une petite musique. Un Donc, allez au timecode et on va arrêter de spoiler à ce moment-là. En gros, le fameux élément c'est une brebis. Mi brebis, c'est un bébé chèvre, mais un, mais un bébé humain, chèvre. Oh. Et, pas, et pas juste une tête de, de, de chèvre non. sur un corps d'humain, c'est-à-dire qu'elle a, a, a un bras, bras qui est a encore en forme de main. Voilà. Donc à partir de là, tout le film va chercher à exploiter ce détail-là et à mettre en relief ça, même si durant le premier chapitre, on ne nous le montre pas. On ne montre que la tête, C'est ça, tête, on, bah... nous y a une, la une, on nous sous-entend qu'il y a un petit quelque chose, mais on ne nous dit jamais, très clairement, de manière ouverte, il faut attendre la fin de ce premier chapitre pour qu'on voit une paire de fesses Greffé à cette tête de. Il y a juste de, une petite, euh, un petit jeu de lumière à un moment où oui, on voit vaguement quelqu'un. Et se là, en fait, c'est là où tu m'as fait le premier regard. c'est là que je t'ai fait. Mmh. <rire> et donc du coup, toute cette mise en perspective permet de construire un cheminement dramatique qui est supposé nous amener à la révélation qu'on a au début du troisième chapitre du long métrage. Mais avant, on est un peu dans plusieurs questionnements et c'est ça que je trouve très intéressant. On est dans trois réelles questions. La première, c'est est-ce que c'est un film qui nous parle d'un couple qui n'a jamais réussi à avoir d'enfant et qui, au travers de cette brebis, va potentiellement réussir à trouver l'enfant qu'ils n'ont jamais eu La deuxième, qui s'avère être la véritable situation, c'est des parents qui ont eu un enfant, qui ont perdu cet enfant et qui, au travers de cet enfant, vont chercher à trouver une certaine forme de rédemption. En et lui donnant le même prénom. En lui donnant le même prénom. En plus, donc là, on est dans quelque chose mmh. de très psychanalytique. Mmh. Et la dernière possibilité, moi, que j'étais en train potentiellement de m'évoquer, c'était une parabole autour de l'adoption, dans le sens où c'est des parents qui choisissent de prendre l'enfant de quelqu'un et de se l'approprier et potentiellement on peut y voir un truc autour de l'adoption sous X dans le sens où des mm -hmm. fois on retire ses enfants de leurs parents mm -hmm. sans leur avoir demandé le consentement et vu qu'en plus on a cette fameuse chèvre qui revient oui. constamment pour réclamer son gosse moi j'ai clairement vu ça durant une grande majorité du film et la fin en plus où on voit littéralement le père de cet enfant revenir la chercher m'a bah, clairement dit qu'il y avait une possible interprétation oui, autour une, de ça. Une, euh, Donc on est vraiment chose, euh... sur trois possibilités d'interprétation. Oui. J'avais également évoqué à Hugo une possibilité d'interprétation autour du véganisme, mais je non. trouve que ça n'a pas non. vraiment de... Ça déco. pas, de ça sens. A pas... Enfin, Ou alors dans ce cas c'est pas du tout exploité, quoi. Ouais, c'est pas du tout exploité. Là où, par exemple, on peut peut-être aller chercher plus du côté mythologique. Oui, tout à fait. Comme, euh, comme on regardait euh, ouais, les satires. Le le Pas le fl... forcément les satires, mais le... dans de... la mythologie nordique, le bouc est euh, symbole de fertilité, de... Euh, libido de... c'est ça ouais, enfin, là il y, y, même... y, y, y a un certain écho c'est pas donc, pour hein. rien qu'ils ont choisi cet animal là je pense c'est ça parce qu'en plus le enfin, satire en fait, je crois vrai. que c'est l'inverse normalement c'est un corps de, de, de bouc sur une oui. tête d'humain mais je bon c'est pas du tout le, au niveau région on n'est pas de, au bon ça. mais quoi. le fait qu'on inverse ça a forcément oui. une symbolique particulière mm -hmm. le fait d'avoir un enfant qui a une tête de, de, de, de brebis c'est littéralement le, la brebis perdue au mm -hmm. milieu des loups quoi. il y a encore une fois c'est très intéressant parce qu'au final en tant que tel le film on a l'impression qu'il est très nébuleux, qui ne nous raconte pas grand-chose et on se dirait presque qu'il pourrait si. être plus court. Et en fait, dès que tu pousses l'analyse un petit peu plus loin, mm -hmm. tu te rends compte que quand même, le film a beaucoup de choses ah bah. à nous raconter, mais que c'est à la liberté propre du spectateur de se dire, est-ce que j'ai envie d'interpréter ça ou pas Vraiment, il y a, des... il y a de nombreux moments où j'étais là, ah, mais tu montres pas ça à, à n'importe enfin, qui. C'est pas non plus l'élitisme, ce que je veux dire, mais... Euh, ah non, mais je sais que personnellement, de... je montre ça à quelqu'un qui est fan wow. de cinéma de genre, mais pas habitué à ce type de cinéma, il va ressortir, c'est forcé, il va mmh. me dire, c'est quoi cette daube Ah oui, oui, oui. C'est quoi cette daube il Ah ben, bah, il y a des gens qui vont aller voir ça en disant, ah c'est un film d'horreur, on y va ah, Tu veux dire comme The Witch Ouais. Il y a plein de gens qui sont voir ouais. en c'est qu'on dit, hey, c'est quoi cette daube à la fin? Voilà. <rire> Et bah, ça va leur faire tout drôle, hein. Ah, bah là, oui. Franchement, n'allez pas voir ce ça. film si vous vous attendez vraiment à un film de genre classique. Mmh. Ça n'est pas un film de, mais de mais genre classique. Mais allez voir classique. ce film. Mais allez voir ce film, par contre. Mais c'est un film de genre qui n'est pas du tout classique. Voilà. Qui aborde des thématiques Donc, comme disait, très début, profondes. Hein. C est, c est... Non, non, c'est bien barré, c'est bien éclaté. Mais encore une fois, ça a un rythme tellement particulier. Ça a une envie de nous, nous plonger dans une atmosphère, dans, dans un regard atypique sur, euh, sur ce type de cinéma. Enfin, ouais il y, y a quand même quelque chose, tu vois. C'est très... Ouais, c'est très... C'est très artistique. Trop artistique, peut-être, par a, instant. Il y a certains moments où je... c'était limite ouais, pédant, quoi. C'était vraiment... Ouais. On va regarder, on fait du cinéma... Ah, c'est le risque, en fait, quand tu choisis d'avoir un concept aussi oui. atypique. Mais on peut, ça, on peut dire ça de The Lighthouse, on peut dire ça de Midsommar, on peut dire ça de The Witch, voilà. De toutes les productions 24, tu voudrais dire, par hasard Comment tu bon vas Enchanté <rire> Non, mais voilà, c'est... Encore une fois, on est sur cette veine de A24 qui consiste à mettre en avant des auteurs de genre qui n'ont pas envie de faire du genre comme les autres le font oui, actuellement. Oui, oui. Comme ça peut être le cas avec les bookmakers et The Jokers en France et en Belgique qui choisissent de confier à des auteurs oui. des, des, du fric pour faire des projets qui soient atypiques. On a eu Teddy année qui était clairement dans cette optique-là. On va avoir bientôt Inexorable qui est aussi dans cette oui, optique-là. Et euh, Grave et. Euh, et Titan. Titan. Alors ça, c'était. Oui. Alors. Oui. Non. Non. Non. Si. Grave. Je le mets dans la même, même si ce n'est pas les mêmes producteurs, je les mets quand même dans le même type c'est cinéma raison. de genre. Très particulier, quand je vois que Grave est classifié en film d'horreur, bah non. Non, bah c'est pas vraiment du... Et là je sais que L'Imbe le jour où il sortira sur une plateforme, il sera sûrement classé en film d'horreur. C'est pas un film d'horreur. Hein. Ce pas un film d'horreur. C'est un drame. C'est oui. juste un drame. Oui. C'est un drame. Mais est-ce que ça... ça va être classifié comme drame, un drame fantastique fait grand cinéma Ouais. C'est parce qu'il y a le côté fantastique, oui, mais, bah oui. mais vraiment, c'est bah un drame oui. fantastique, c'est bon, bon de le rappeler. on entend un peu, un 24 oh, c'est du cinéma d'horreur et non, non, non pas Non, non, bah, The Lighthouse, c'est pas du tout un cinéma d'horreur pour le coup, c'est du cinéma fantastique, oui. euh, de tension, de, fin, et, et on pourrait parler de plein de films comme mm -hmm. ça produits par un 24 enfin, je doute que The Green Knight soit un film d'horreur par non, exemple. voilà sûr, mais ou euh, pour revenir <rire> à, là, dans les premiers, mais, euh, en Saint mode, -Mode c'est... Samoty, si. c'est un drame horrifique. Euh, non, ça. mais un des premiers films qui a été produit par un 24. Bah moi, je pense à Minari aussi, qui est sorti cette année, qui ça est, du, qui est pas du pour tout temps. du cinéma de genre et qui, au contraire, est un drame social. Euh, extreme Spring Breakers. Oui. Extreme Breakers n'est pas un film d'horreur. Ah, bah, c'est un film à 24. C'est un film à 24. C'est voilà. un film de. Voilà, c'est du cinéma de genre. C'est pour de mieux. le préciser. Mais ouais. En termes de mise en scène, euh, Valdimar Johansson, comme on l'évoquait au début, il veut nous plonger dans une ambiance. Dans une ferme une ferme et ça dès les premières minutes on est dedans on est dans une ambiance particulière on est dans un contexte atypique et, et même à travers le rythme en fait il, enfin, ça se voit qu'ils ont un rythme très particulier qu'ils se couchent alors qu'il fait encore jour avec, euh, voilà, avec le, le climat qu'il y a en islande ouais, c'est is normal ouais, ouais, ça. Euh, mais du coup il veut nous entraîner aussi par le rythme là dedans avec euh, c'est très lent c'est très bas voilà c'est une journée à la ferme euh, comme vivent les personnages en fait et on Enfin, on le subit un petit peu aussi, ouais, complètement. que ce soit négatif. C'est jamais dans l'aspect mmh, négatif, mmh. au contraire, c'est vraiment dans une optique de vouloir... Euh, bah, je pense au début montrer un certain quotidien, mmh, mmh. pour ensuite amener justement cette cassure dans le quotidien, oui, par le de la présence de, de, de cet élément perturbateur, mmh, mmh. et au travers de ça, on est vraiment dans une optique de vouloir aborder le cinéma de genre, entre guillemets, de manière vraiment euh, suave, de faire en sorte que ça ne soit mmh. pas du tape à l'œil, que ça ne soit pas trop grossier, que ça soit non. au contraire très diffus, très lent. c'est ambiance, très... c'est voilà ouais. c'est impressionnant tu parce sais que, que... c'est là mais c'est pas que tu ne enfin tu peux pas l'oublier parce que par du moment où tu sais tu peux pas l'oublier exactement mais... c'est clair <rire> mais... mais ça prend pas le dessus non plus c'est pas omniprésent c'est pas en mode regardez regardez ce qui se passe ouais, non il y a c'est d'autres cheminement ouais c'est ça c'est ça, ça prend son temps oui. ça cherche à évoquer euh, cet ensemble c'est très c'est très nébuleux c'est le mot que j'utilisais déjà pour l'écriture mais on est également dans cette optique de mise en scène c'est très flottant très en suspens mais d'un autre côté c'est aussi très il y a un côté très réaliste très enclin dans une réalité ah, en bah, fait. là il y a une il y a une physique il ouais. y, y a un poids il y, y a un dans, visuel dans, dans le... la maison les plans sont hyper intéressants et très lourd de sens. Moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à identifier comment a été située la maison. Oui. Parce que je pense que aussi, Johansson a envie de faire en sorte que dans sa mise en scène, on soit un peu, on soit un peu paumé, paumé dans oui. cette maison. Qu'on n'arrive pas à bien situer les différentes dans pièces. Dans cette maison, et... dans cette vallée entourée de montagnes. Ouais, c'est ça. Est... Parce qu'on n'arrive jamais à voir la route principale oui. qu'ils qu empruntent à chaque fois. On a l'impression que c'est constamment de la verdure et qu'ils oui. sont paumés au milieu de tout ça. Mais parce que c'est une réalité aussi. Parce que c'est une réalité aussi, très clairement. Mais au-delà de ça, c'est... Euh... Ouais, ça, ça... Ça a une puissance visuelle, du coup, qui renforce l'impact de toute l'histoire qui se met en place derrière. Ça, ça permet en plus à ce tout de réellement sonner comme atypique, comme complètement barré. Ça joue beaucoup sur le rythme, comme tu l'évoquais, dans le sens où on est vraiment... Même quand... la musique, elle est particulière, parce que ouais. je pense à une scène au piano. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette scène Ou la batterie Oui, c'est ça. Il y a des scènes qui arrivent, qui viennent mettre une musicalité, là où ça aurait pas de sens. En fait, on n'y par... pense pas forcément, quoi. Alors je pense pas qu'on soit dans du cinéma expérimental, mais on en est pas loin quand ouais, même. On n'en ouais. est pas loin. Hein. Ouais, non, non. il y a des moments où, oui, on... on se rapproche un peu de Bellatar. Oui, voilà, non, mais producteur. Oui. Mais c'est bon de le dire, qui il y a Bellatar qui... Ouais, qui... qui est bien expérimental. Hein. Si jamais vous avez jamais vu un film de Bellatar, accrochez-vous mm -hmm. Parce que c'est particulier. Bah là, là, là, là, tu sens qu'il voilà, tentent des trucs, c'est ouais. vraiment... Pour autant, ça reste quand même sur un plan narratif assez oui. linéaire oui, là-dessus. Oui. C'est vraiment par des petites pointes à gauche et à droite. Oui, en fait, oui. c'est surtout par une construction d'amener, de... je ne dirais pas de l'absurde, mais du bizarre oui. au sein du naturel. Il y a une certaine forme, comme tu l'évoquais au travers de décor, de naturalisme, dans oui. l'optique oui, de mettre ça, en scène hein. les personnages. La et de, les la mettre... photo, quoi. Ouais, la ça. de la photo. C'est vraiment une optique de les plonger et de les baigner dans cette oui. herbe. Et au milieu de tout ça, tu rajoutes un truc et tu te dis, ça, ça va forcément sonner comme bizarre pour le spectateur. Mmh. Ça, sur le papier, ça ne devrait pas marcher, et pourtant ça. on le laisse là. Mmh. Et, et en même temps, c'est une certaine forme de génie, et en même temps, c'est vraiment juste une vision d'auteur un peu barrée, qui peut laisser des gens un peu sur le banc de touche, mais qui pour autant reste assez fascinante, par de nombreux mmh. aspects. C'est ouais, vraiment un film devant lequel tu... tu... En fait, il faut le laisser décanter un tout petit peu. Tu ne peux pas juste en sortant oui. te dire... C'est bon j'ai tout compris, oui, t'es obligé de le laisser un tout petit ah, peu décanter et infuser euh, à l'intérieur et puis là tu vas te dire oui. ah, mais ça me parle de ça, ça me parle de ça, puis tu ressens ça par biais de telle situation... C'est limite, il euh, y aurait eu une voix off euh, avec des phrases hyper compliquées, je me serais cru dans du Lovecraft quoi. Ouais quasiment ouais. C'est d'ailleurs ma grande crainte. Pendant un instant, j'ai eu un tout petit peu peur. Je me suis dit, oh là, il se passe tellement rien. Ils vont vouloir rajouter une espèce de voix off un peu chez Père. Et en fait, non, ils, non, font non, pas, même pas. Et ils ont mais... totalement raison. Mais, mais du coup, ouais, on est dans un truc un peu Lovecraftien de ça, c'est la réalité. Ce qu'on voit, c'est la réalité. Est, tout est normal. Et puis, tout d'un coup, t'as un truc qui est complètement en décalage, et aussi... mais qui s'inscrit parfaitement dedans. Et aussi un côté un peu Stephen King. Très oui, différent parce que, que Stephen, Stephen King, King. aussi s'est beaucoup inspiré de... Bah exactement, oui. De mais t'as encore plus ce côté oui. très Stephen King dans le sens oui. où euh, tu poses une situation, tu cales tes personnages et hop, tu balances de tout nulle est, part... Tout est normal, du fantastique. Tout est, puis... Amener le fantastique au sein oui. du naturel. Oui. C'est impressionnant. Hein, mais ça rend vraiment bien. Oui. En termes de casting, alors on va en avoir très vite fait le tour. Je vais juste sortir mon meilleur accent nordique. Je sais pas si vous êtes prêts. <rire> alors, en termes de casting, on nous mira passe. Voilà, il n'y aura pas ce comme savait, on l'évoquait avant, on, on savait qu'elle allait bien voilà. on que savait qu elle, elle, joue, interpréter magnifiquement bien, le fait. personnage, et il n'y avait pas vraiment de Tous les exposée. sentiments, enfin, elle passe un peu par une palette de plein de sentiments différents. Et elle est juste à chaque fois, quoi. Ouais, elle est extraordinaire vraiment, cette actrice. Est vraiment même Sidère, cool. elle, est, elle, arrive, elle se renouvelle beaucoup parce qu'à suite à, à Millennium et à Prometheus, mm. on l'imaginait bien s'enfermer dans une petite case. Mm. Et mm. je trouve mm. qu'elle arrive vraiment bien à se renouveler. Mm. Elle va dans, dans plein de directions, elle fait des films d'action, elle fait des films de genre, elle fait du, Il du cinéma d'auteur. Tu oublies hein. quasiment que c'est elle qui joue, quoi. Ouais. Hein. Ah non, mais elle est sidérante, elle mm. est vraiment hallucinante. Hein. Euh, après, on a Ilmire Snær Gudnason, ainsi que Björn Lenur Haraldsson, sont tous les deux très bons qui jouent oui. donc respectivement euh, Paul euh, pardon pas Paul euh, Ingvar et Petur qui sont tous les deux enfin vraiment excellents vraiment les deux ont des ont des super gueules et a des ont super rôles enfin l'écriture ils jouent pour beaucoup je pense parce que ça devait pas être évident à jouer non plus exactement mais euh, c'est comme si c'était leur quotidien enfin c'est limite si c'était pas des acteurs quoi ouais tout à fait euh, tu me tu sens que le mec, il, bosse à, il pourrait aller bosser à la ferme, que ce serait pareil, quoi. Exactement, oh, c'est assez sidérant. Euh, et puis après, bah, on peut vaguement citer tous les bébés qui sont cités au générique, qui jouent donc Ada. <rire> tous les bébés, parce qu'il y en a plein, je ne pourrais même pas tous les citer, mais il y en a au moins une trentaine, visiblement. C'est impressionnant, mais vraiment pour le coup, le film est porté par les trois acteurs qu'on mmh. vient surtout de citer parce que tu les enlèves, le film ne fonctionne pas mmh. parce qu'ils ont une alchimie les uns avec les autres, ouais. ils ont euh, une vraie intensité, une vraie puissance. Enfin, ils, à eux trois, ils portent ils réellement ont, ils ont à perfection le film. Ils super quoi, Enfin, limite. S'il y avait quelque chose à redire, c'est que c'est un peu. Ils font vachement propre. Trop propre, ouais, peut-être. Noumira, pour, pour des fermiers, euh, tu veux dire Celui qui joue <rire> euh, son mari. Ouais. Euh. Ouais, ils font un peu. Ouais. Du, ils sont complètement isolés, perdus en plein milieu de l'Islande, mais quand même hyper BG, quoi. Ouais, c'est vrai. Non pas que les gens un... qui vivent et reculent en Islande sont moches, hein. attention, je ne dis pas... Non, ça. Mais, mais... En fait, j'irai pas forcément dans cette direction, c'est juste que je trouve que pour des fermiers, ils font un peu trop propre sur eux les trois oui. quarts du temps. Tu, tu sens qu'il y a... Oui, oui. a... C'est ça. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'il qu des... y a des gens qui nous regardent et qui travaillent dans les fermes. Euh... Non, je ne sais sens... on, on, on, on est en train de dire que les fermiers sont... Non, sables, moi, là, je... Hein. non moi je suis juste en train de dire qu'il euh, y a un labeur, il y a un travail qui... Oui, on ne sent pas forcément ça sur leur visage. On ne sent pas forcément le travail, quoi. C'est ça, c'est un peu bizarre. Après, il y a le... Côté monotone entre guillemets de leur quotidien qui font que peut-être oui, justement habitués, le... suis... ça, ça, non, non, mais là-dessus, ça, voilà, ouais. ça reste un petit détail. Oui. Là, au final. oui, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens du coup de l'Emb bah, J'aime bien. bien le cinéma très très particulier des fois, et là, j'ai pas été déçu bah, comme d'habitude avec, enfin, généralement avec un 24, même si je les ai pas tous eu euh, parce qu'il y en a un paquet. Mine de rien, euh... ouais, ça reste très particulier, mais que je... j'apprécie. Pas forcément au moment où je regarde, mais après, après avoir digéré quoi. Ouais, c'est un plat bien lourd, bah, consistant. Hein. Divers, et mais une fois que tu l'as digéré, t'es là « Ah, bah, j'ai bien manqué !» Mais c'est pareil. Ouais, c'est barré comme film. Mm. C est... C est... Alors, clairement, je vais juste dire une chose, ne le mettez pas entre toutes les mains. Ne le vendez pas mm. comme un film de genre classique. Oui, non, non, si ça. vous comptez aller voir ce film en vous disant ça, fuyez pauvre fou. Ça mais il ne faut, pas, pas, du non, tout faut ça. pas non plus, c'est dommage parce que ça tombe un peu dans le... Non, non, mais... Tout le monde juste... ne peut pas le voir. Non, non, c est... C est... moi c je ne vais pas forcément dans cette optique-là, je vais mmh. surtout dans l'optique. N'allez pas le voir si vous vous attendez à voir un film oui. d'horreur ou un film de genre mais... comme on l'entend d'habitude. Allez le voir parce qu'il est vraiment Allez bien. le voir parce qu'il est bien, parce qu'il mmh. est expérimental, parce qu'il tente des choses, parce qu'il a une ambiance, parce qu'il a un style. Mais n'allez pas le voir en vous disant je vais avoir des frissons et je vais euh, être terrifié pendant euh, 1h45 de film. Mmh. Ce n'est pas le cas. Mmh. Vous allez être fasciné par moments un peu tétanisé par moments, vous allez même rigoler, mm -hmm. mais vraiment, c'est un film qui... Jetez des, des coups d'œil à votre voisin en mode... Ouais, voilà. Régulièrement, regardez que... la tête de votre voisin. Qu'est-ce que Et, et dites-lui qu'est-ce que <rire> Je pense que c'est bien. Mais en tout cas, ouais, on vous conseille quand même d'aller oui. voir euh, l'aime de Valdemar Johansson, qui reste quand même un film qui a une gueule, un style, mm -hmm. et prouve une fois pour toutes, s'il y avait encore besoin, que l'année 2021 aura été l'année de l'ouverture d'esprit de la 24 qui part des États-Unis pour aller pas produire pas un petit ouais, peu l'ouverture euh, euh, des États-Unis sortir un peu ouais, de voilà, l'ouverture d'esprit euh, mmh. international c'est allons voir un petit peu ce que les autres pays ont à nous proposer comme mmh. films de genre et clairement ils ont de très belles choses à proposer si oui, on en croit ce qu'on a vu merci mon cher Hugo eh ben, merci à toi on se retrouve en 2022 pour cette expérience formidable oh, oui, oui, oh, oui. On va parler de quoi en 2022 De plein de choses. De plein de choses. Bien. Bah oui, on va parler de plein de choses. De choses mal. De choses c'est Peut-être le cas. Mais en tout cas. Morbius. en quelques jours. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui D'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Donc on se retrouve pour parler de films, bien évidemment. A plus. Et ciao. Putain, le mec passe de l'EM à Morbius. T'es vraiment un chacal. Et en fait, à la fin, le père, il meurt. Et le bébé, c'est une chèvre. Bébé. Okay. Chèvre. Une. une chébé. Une chébé Et Une chébé. Une chébé Une chébé Ou une. <rire>